Alors là, le film, avec les choses qu'on dit, les choses qu'on fait, euh, il pourrait être approprié à notre époque, en même temps, il est ancré dans notre époque, dans les rapports amoureux de l'époque. Oui, alors, je, moi, je ne me pose pas de questions sur l'époque, parce que euh, l'époque, je ne sais jamais ce que c'est. Tout le monde a une idée différente de, de ce qu'est qu l'époque. Donc, je ne cherche pas de, à faire un film. Moi, je suis de mon époque, donc euh, si ce que je ressens moi est de mon époque au moins mon film sera un témoignage de l'époque mais on a tous un ressenti qui est, qui, est, qui est différent Oui mais en même temps justement ce que vous racontez vous dans vos films c'est intemporel Donc, Je ne cherche pas à être actuel euh, alors, pour, pour deux raisons c'est parce qu'en effet tout ce qui est moderne c'est-à-dire aujourd'hui euh, qui appartient au passé et qui reste moderne c'est moderne parce que c'est justement inactuel mmh. et puis euh, l'actualité on, on l'entend tous les jours on la lit 20 fois par jour on l'écoute à la radio et pour moi le cinéma est plutôt un lieu justement où on peut sortir un peu de l'actualité et... et voilà donc c'est pour ça que... Alors adieu l'actualité Celui-ci est particulier parce que on pourrait dire que c'est une ronde sans fin. Alors quelqu'un m'a fait justement une allusion justement à la ronde Max Oui, Max O'Full, c'est tout ça, que cette mm. ronde de, des sentiments. Euh, c'est assez inconscient comme on m'a fait remarquer comme les personnages circulaient beaucoup. Comme ça. Donc c'est vrai que c'est une représentativité quand même euh, des rapports amoureux parce que c'est vrai qu'en même temps vous n'accusez euh, personne, c'est-à-dire que vous ne portez aucun jugement sur ces personnages, presque qu'ils sont sympathiques. Je ne fais pas du tout de morale, je ne suis pas là pour, pour donner des bons points ou des mauvais points aux personnages. Euh, je les aime, je ne montre que des personnages que j'aime et qui me fascinent. Donc rentrer dans la complexité justement de, de, de ce qu'elle demande. Est-ce ouais. qu est qu'on peut dire par rapport justement à ce qui est, est de l'adultère, à tout ça, est-ce que, est que justement euh, vous, les, euh, vous les comprenez et, et même vous, vous faites presque euh, le fait de dire ben, « c'est comme ça aujourd'hui, donc c'est presque normal ». Peut-être le film, oui, je, en tout je vais porter un regard tendre mmh. et peut-être être un peu indulgent. Mmh. Euh, oui, peut-être je, je, je peux rêver d'un monde où... Euh, on peut-être moins moralisateurs les uns envers les autres. Et... Mais moi ce qui m'intéresse c'est avant tout c'est un film de cinéma, ça veut dire que je n'ai pas fait ce film mm. parce que j'avais un message à faire passer, c'est parce que ces situations et ces personnages me plaisaient, euh... c'est pour le plaisir au fond tout ça. Mm. Ah oui parce que d'ailleurs façon on retrouve toujours le plaisir qu'il y a dans vos films avec les dialogues, parce que c'est vrai que les personnages se posent, se posent beaucoup de questions, ils réfléchissent beaucoup, ils communiquent entre eux. Donc c'est vrai que c'est presque un monde idéal. <rire> euh, mais je pense à ce que vous venez de dire, je pense que notre monde regarde, ressemble beaucoup à ça. Mais mm. ça ne veut pas dire que le monde est idéal, parce que ce sont des personnages non, je qui dis en presque, étaient. Hein. <rire> ce qui est d'autant plus cruel, moi je dirais, c'est malgré toute la bonne volonté des personnages, eh ben... Euh, la, la douleur et la cruauté demeurent. C'est d'autant, c'est encore plus cruel. Oui. oui. Alors avec les flashbacks que vous utilisez dans le film, il y en a quelques-uns, euh, on, on, on a presque l'impression d'être aussi dans, dans un, un semi thriller Mais il y, y, y avait cette envie, en oui. effet, oui. Euh, que le film devienne à un moment donné une sorte, de, oui, de polar sentimental. C'est peut-être, euh, oui, mon ou, ou, ou pour Hitchcock oui. ou pour euh, voilà, ou Truffaut. Euh... Très heureux que vous ayez. Le... Ah oui, puis en même temps, vous surprenez le spectateur avec ça. Ah ben, le film, au euh, moins, dans le plaisir du cinéma, il y a et le suspense et la surprise. Ah oui. et, et, et finalement, euh, voilà, dans, dans, dans cette danse qui est le déroulement des de film. En tout cas, on sent que vous n'avez pas fini la boucle. Avec ce, ce thème-là qui, qui, qui est mortel, finalement. Alors ben oui, puisque on voit tous les auteurs qui, qui en ont fait euh, tout, tout leur, euh, toutes leurs œuvres. Moi, je continue à dévorer des, des cinéastes euh, qui, voilà, qui n'ont fait que, que toute leur carrière euh, autour de, de ce sujet, parce que c'est un sujet de cinéma et c'est un sujet qui, avec lequel on peut s'interroger sur tout, et notamment sur l'homme, l'homme social. Et en même temps, on peut dire que le casting est, est, est, est vraiment réussi. Et, et c'est vrai que vous n'avez. Il y avait une Ghana avec qui vous n'aviez jamais tourné. Donc c'est vrai que parfois on peut retrouver certaines, certains acteurs ou actrices dans vos films. Mais là, euh, c'est vrai que c'est des personnages euh, qui sont habités. On les sent habités. Euh, justement, comment vous les avez préparés En on les, on les trouvant, c'est eux. Euh, il faut rendre à César ce qu'est un César et rendre au comédien ce qu'est comédien. Il y a relativement peu de, de, de, de direction d'acteurs euh, mm. parce que euh, ce sont des comédiens qui ont des propositions très fortes. Donc, euh, donc j'ai été royalement euh, servi. En tout cas, Emmanuel Mouret, merci beaucoup ben, pour merci, ce très euh, beau euh, film euh, une nouvelle fois. Et jean le film sort le 16 septembre. Merci. Merci. Au revoir. Maxime Oui. Ah, le, je suis Daphné, la campagne de François. Ah. Bonjour. Bonjour. Il est vraiment désolé, mais euh, je pense qu'il sera là d'ici deux ou trois jours normalement. Avant de partir, François m'a dit que t'allais pas très bien, que c'est une histoire d'amour un peu douloureuse, je crois. J'ai pas envie de t'ennuyer avec ça. Non, vraiment, je t'assure, il y a aucun risque que ça m'ennuie. Et puis moi, les histoires d'amour des autres, j'adore ça. Je veux pas que tu t'imagines qu'une relation durable et officielle est possible entre nous. Je suis déjà mariée. J'étais persuadée que tu m'avais complètement oubliée. Non. J'adorais dans rendez-vous, dans conversation. Qu'est-ce que je me sentais bien avec toi Je suis sortie avec François, un petit peu pour lui faire plaisir. J'ose même pas imaginer ce que François penserait s'il si savait que je te racontais tout ça. Je veux pas être la maîtresse d'un homme marié. J'aurais pas dû te dire que j'étais mariée. Hein. Non, sinon j'aurais pas couché avec toi. Par exemple, ta femme apprenant que tu es désiré par moi pourrait soudainement se remettre à te désirer. C'est humain de ne pas pouvoir résister. C'est pas une faute que de montrer son désir. C'est un regard qui dit. Nous ne pouvons pas vivre ce désir parce que nous sommes déjà pris. C'est pas grave, je suis tout de même très heureuse de t'avoir croisée.